Bonjour tout le monde. Bonjour mes amis. Bienvenue au Brésil. Je vous présente votre chaîne préférée, Je communique TV. Vous êtes maintenant au Brésil et vous parlez portugais du Brésil. Dès le premier pas. Allons-y, on va découvrir ensemble le contenu de cette vidéo. Alors précédemment, on a déjà vu comment saluer et se présenter alors notre objectif c'est faire un grand voyage au brésil visiter le pays du samba. mais aujourd'hui on va voir mots essentiels les mots les plus utilisés au brésil je parle portugais du brésil dans cette vidéo je vous présente mes chers amis les mots essentiels. Nous sommes au Brésil et nous devons bien sûr pratiquer ces mots essentiels. Tout d'abord, la salutation. On a déjà vu un petit rappel. Oye, salut. Tu te Ça va. Hola, salut. Salut, ça va Oye, oh yeah, tu te bais Salut, ça va Oye, oh yeah, tu te bais Alors, il y a deux façons de saluer. Normalement, on dit Oye, tu te bais Oh là, yeah, tu te bais D'accord. Alors, pour dire merci, il y a une petite différence entre obrigado et obrigada. Pour les hommes, disent normalement, obrigado. Et pour les femmes, disent aussi, obrigada, obrigado, obrigada. Veut dire merci. Obrigado, obrigada. Les femmes disent quoi? Obrigada. Et les hommes aussi, obrigado. Oh, c'est pour masculin. Et A, c'est pour féminin. O, pour masculin. A, pour féminin. Tout simplement. Alors, pour dire tout simplement très ou beaucoup, merci beaucoup, par exemple, ou merci bien, on dit ce mot. Faites attention, c'est pas muito non. ou muito non. mui Muito. C'est un peu difficile, oui, je sais, mais c'est comme ça. Muito. Muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Alors pour les hommes, ils disent, pour merci bien, merci beaucoup. Muito obrigado. Muito obrigado abrigado, muito abrigado, muito abrigada, les femmes disent, muito abrigada, et pour répondre, comme en, euh, en espagnol, c'est pas de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, d'accord Alors répétons ensemble. Mm -hmm. Oye, tu de B. Ouais, tu de B. Obrigado. Obrigada. Muito Muito Muito obrigado Muito obrigada Eh, De nada De rien. De nada alors, ce sont des mots essentiels pour la première liste. Alors, nous sommes au Brésil. Et on doit tout simplement poser quelques questions à quelqu'un. Ou demander quelque chose auprès de quelqu'un. Et au lieu de prononcer cette expression-là. Quand les sens Quand les sens ça veut dire, excusez-moi. Ou pardon. Euh, pour dire, s'il te plaît ou s'il vous plaît. Pour favor. Comme ça. De cette façon. Pour favor. Alors. Pour euh, s'excuser. Par exemple, je suis désolé. Pardon, je suis désolé. Il y a deux façons. Soit. Mi, disculpe, mi, disculpe, ou disculpa, disculpa. Alors disculpa, c'est beaucoup plus familier, d'accord? Il est préférable d'utiliser mi, disculpe, C'est beaucoup mieux, d'accord? Surtout pour les gens qu'on ne connaît pas. Nous disculpez. Et pour les gens qu'on connaît très bien, disculpez pas. Alors pour dire cool ou sympa ou chouette ou génial, d'accord quelque chose de formidable, quelque chose qui est vraiment sans ça. Les gars, les gars, les gars. Très cool. Oui tous les gars. Moïnter le gars. Allons-y, allez y ensemble des expressions. Excusez-moi, c'est quoi? Con les sens. les sens. les C'est-à-dire, excusez-moi, comme <rire> les S'il vous plaît ou s'il te plaît, pour favor. Pour favor. Je suis désolé. Elle est recommandé cette expression-là. Mi disculpi. Mi disculpi. Et les mots recommandés de dire disculpa. Pas, disculpa. Pas. Pour cool, génial, chouette. Les gars. Les gars. Et pour très cool, beaucoup mieux. Moui ou. toliga. tu toliga. gars. toliga. tu toliga. Alors, oye. Oh yeah. Tu de Oh Hola, tu de oh Hola, tu de bé? Oye, tu de C'est bien, ça veut dire salut, ça va, on l'a dit, j'ai vu. Obrigado. Pour moi, un homme, je dis tout simplement obrigado. Ça veut dire merci. Et pour les femmes, obrigada. La femme dit obrigada. Muito, ça veut dire beaucoup ou très. Muito obrigado. Muito obrigada. Pour répondre à muito obrigado ou muito obrigada, de nada. De nada. De nada. C'est pour représenter ce qu'on est vraiment modeste. De nada. Alors, pour demander un service, ou demander ou poser une question à quelqu'un, il vaut mieux de... D'exprimer euh, comme ça, ça, C'est une sorte de répétition en même temps de, pour mieux retenir. Il faut mieux de utiliser bien sûr ces expressions dans votre vie quotidienne. Pour favor, s'il vous plaît. Pour favor, s'il vous plaît ou s'il te plaît. Mi-disculpez. Ça je suis désolé, je suis désolé vraiment. Mi-disculpez. Disculpe pas. Voilà, elle, est, elle est moins préférable d'utiliser là. Du coule pas. Les grands, les grands, moins les grands. Alors c'est fini pour aujourd'hui. On a bien pris quelques mots essentiels au Brésil pour faire un grand voyage au Brésil et ne pas et pour ne pas tomber dans le panique. On sait quelques mots, bien sûr, pour commencer la discussion avec les Brésiliens et les brésiliennes Voilà. Je vous dis à la fin. A te proxima. A te proxima. Pardon. A te proxima. Ça veut dire à la prochaine. A te proxima. A te proxima. A bientôt. A te proxima.